Bonjour la communauté, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Mocop. Donc voilà, Mocop, on en avait parlé brièvement euh, lorsqu'on présentait les, tous les outils. Donc aujourd'hui on va aller faire on va faire une petite démo. Donc là, hein, c'est l'outil, vous pouvez cliquer dessus, entrer et on y accède ou vous allez là hein, comme d'abord et on peut chercher Mocop. Normalement non, ça doit être ici, Mocop Studio, vous cliquez dessus, c'est la même chose. Donc pour aujourd'hui on va cliquer là. Donc, dans les deux cas ça marche, hein. c'est pareil. Alors une fois que vous êtes sur l'outil, qu'est-ce qui se passe Alors, vous, avez le, vous avez votre euh, espace de travail hein, euh, du mocop. Oh, je vais retourner. Retourner au bureau. Parce que j'ai cliqué euh, sans faire esprit. Donc euh, euh, il faut que euh, je vous montre étape par étape euh, ce que vous avez à faire. Donc, on recommence. Euh, ici cap okay, ou l'autre hein, c'est pareil comme j'ai dit donc ça c'est votre, votre votre tableau de bord en quelque sorte ok là j'ai pas cliqué hein, c'est lui même qui a redirigé et là donc là ils ont rajouté pas mal de ils ont rajouté pas mal de choses hein, ça, ça là c'est ces images là c'est nouveau euh, avant vous avez juste les effets basiques comme ça donc là, actuellement, ils en ont rajouté des vidéos. C'est super. Euh, pour cette démo, hein, on va pas rentrer dans le compliqué. Euh, on, va faire, on va faire simple, d'accord Donc, on va faire deux, parce que le principe est le même pour tout. Donc, on va faire deux essais. Donc, deux, deux, on va montrer deux exemples. Euh, c'est comme je vous dis, vous avez par exemple ici, c'est un ordinateur, tablette, tableau, etc. Donc, le support est déjà là. Ce que nous, on aura à faire, c'est de venir calquer dessus une, une photo, d'accord comme si euh, ça s'affichait réellement sur, euh, euh, sur l'écran de manière naturelle. Donc si vous avez vendé par exemple des CD, euh, vous pouvez utiliser cette image par exemple pour le faire. Euh, donc vous avez plein de, plein de choses. Hein, euh, en termes de vidéo. vous pouvez mettre des, des mock-up euh, sur, des, sur des panneaux hein, euh, en ville par exemple. Hein. Euh, donc vous voyez les supports, il y a différents types de Vous vendez euh, des e-books pour utiliser les, les formes de livres, comme ceci, comme cela, hein, pour, pour mettre vos images dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre, bon, j'ai promis deux, on va prendre le livre, par exemple. On prend le livre, bon, on va dire, on va utiliser le livre. On lance le truc. Et là, vous voyez, donc on a le livre sur la table et tout. Qu'est-ce qu'on va faire On va aller prendre, donc là, il nous dit que euh, euh, l'image va couvrir... Euh, la zone là qui est délimitée en, en rouge vous voyez donc on télécharge une image Hop. télécharge une image je vais aller chercher euh... je vais aller plutôt permettez moi de cacher mes dossiers alors je vais aller chercher des photos on va prendre des photos bon maintenant j'ai pas préparé vraiment les photos les types de photos que je vais prendre donc euh... Euh, il se peut que, bon allez, je vais prendre ça, il va aller là, je reviens là. Euh, faut pas que ça soit trop lourd non plus, comme ça, ça ne sera pas. Et voilà, la taille de la photo, 3 mégas, non c'est trop lourd ça. Euh, 3 mégas, celle-ci, 3 mégas aussi, il oh, n'y a, a pas de petite photo. Non, ça aussi, c'est ça trop lourd, ça, ça fait combien propriété oh, 12 mégas. J'ai pas de... Alors, propriété. J'ai que de grosses photos. Euh, comment je vais faire ça maintenant Ça. Alors, du tout, des... Ok, on va prendre celui-là. Ok. Euh, Celle-là aussi, ça donne quoi Propriété 53. Ok, ça c'est pas mal. Ok, on prend cette image par exemple. On va aller. C'est juste ce pour... Okay échelle, lisse, pour le moins. Donc là, au fait, vous avez la possibilité de de gérer la grandeur de votre image et tout. Bon, nous, on va laisser, euh, on laisse. Euh, on change pas ça euh, lisse on change rien hein. si vous voulez vous pouvez jouer avec si vous voulez rajouter des tests etc euh, sur le sur, sur le livre le livre et tout pour le faire moi je vous conseille de créer l'image que vous voulez mettre sur vos les supports et vous importez l'image et c'est tout quoi voilà, moi c'est ce que je vous, je vous conseille Donc, du coup on fait terminer et vous allez voir le temps qu'il qu fasse son, son truc et maintenant, normalement, il a, il a téléchargé la fini. On va, faire, on va faire voir le résultat. Et normalement, il doit vous afficher l'image sur, euh, sur le bouquin, comment ça se présente, etc. Et si ça ne nous plaît pas, bah on recommence. On recommence. Donc là, par exemple, euh, il a mis comme ça. Donc ça veut dire que notre image est un peu trop euh, un peu trop grande. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire l'image euh, pour, euh, pour que ça soit bien. Donc là, une fois que c'est fini, ça me plaît, on peut le télécharger. Et pour le mettre sur euh, sur le, euh, sur notre site web par exemple. D'accord Donc là, je recommence, étant donné que c'est pas terrible. On va prendre celui-ci, on va voir. On va voir comment ça va, ça va rendre. Alors là, c'est pas bon pour moi. Ok, on fait ça comme ça. D'accord. On réduit un peu les chiens. Bon, je ne pas trop réduit non plus parce que ouais, on laisse comme ça. On voit comment ça va rendre. On y va. Donc la photo n'est pas n'est pas très. Euh... Alors voilà le résultat. On va voir comment ça rend. vous avez vu, vous avez vu euh, la façon, la façon dont ça. Rend. Donc selon l'image que vous prenez, hein, euh, donc euh, si, si l'image est bien travaillée, donc là ça va, ça, ça va être vraiment, ça va être vraiment, ça va être vraiment super. Ok. Euh, donc vous avez vu les résultats. Une fois que vous, après une fois que c'est fait, vous le téléchargez et vous le mettez sur votre site web. On va prendre encore un autre, un autre support. On prend un autre support. On va prendre, par exemple, là, euh, ça, On va prendre ça, par exemple. On va aller dire, on va mettre une image dessus. Bon, je vais sortir de ces fameuses roses. Hein. Je vais aller chercher autre chose. Allez, on prend ça. Oui. OK. Terminé. On voit le résultat. donc vous voyez le résultat sur su le corps. donc vous, vous affichez au fait euh, ce dont vous avez euh, ce dont vous avez envie euh, quoi d'autre qu'est ce qu'on va on va prendre celui là ok on va le refaire un autre de livre euh, il n'a pas pris euh, il n'a pas pris le support qu'on veut donc voilà on va aller changer on va changer cette photo on va, on va aller trouver d'autres photos qu'est ce qu'on peut prendre donc en fait il faut que les les photos euh, faut que les photos correspondent vraiment à, à ce que vous voulez faire quoi que ça pour que ça rentre bien donc là j'ai que des grandes photos euh, de grosses photos ça me ça m'embête un peu écoutez je vais faire avec un hein, je vais prendre ça et prendre ça oh, voici si ça le télécharge ok je point je mais là Terminé. Ok, voilà le résultat. Boum. Donc vous voyez, comment ça, vous voyez comment ça rend. Ça peut être vraiment sympathique. Ok, ensuite, on va prendre autre chose. On va prendre genre un tableau en ville. Euh, donc les écrans, on en a fait une tout à l'heure, on va prendre ça, ça ou ça, Bon, bon allez on part pour celui-là, qu'est-ce qu'il veut celui-là, ok, clique dessus, donc normalement il doit avoir un mot quelque part, peut-être qu'ici, je ne sais pas, ouais, peut-être ça va être celui-là, on verra bien, euh, on va aller télécharger une image, Et Alors, on va prendre la dame avec le chapeau hein, rouge bien. Terminé. Quand tu veux. Alors, on va voir le résultat. Mouline, mouline, mouline. Donc là, vous voyez, notre dame, elle est là. Du coup si on joue la vidéo dame, elle est sur l'écran là que les choses bougent tout autour mais on est là donc voilà c'est des choses sympathiques que vous pouvez faire je ferme ça on va prendre encore une autre euh, si on prend celle-ci par exemple j'avais dit... dit deux mais bon voilà. j'y prends j'y prends plaisir il euh, y a une vidéo qui tourne en, en... j'arrête ça je clique dessus hein. faut pas cliquer sur le play de la vidéo j'arrête ça je ne sais pas pourquoi euh, il, il, il lance le play c'est embêtant celui-là bon je coupe le son vas-y même si tout c'est pas grave euh, donc là par exemple on va aller j'ai choisi. prend... Allez, on pense là. C'est pas mal, c'est sur le tableau. Ok, terminé. Alors on va voir comment ça rend. La dame qui fait l'épilation. Et on va voir le résultat. Super. Alors, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc on est quelque part en Russie. On va remplacer ça par notre photo. Bon, ça prend un peu de temps celui-là. <rire> Et ben notre photo doit être vraiment assez lourde. Hein. Euh, bon, voilà quoi. C'est pourquoi je regardais les photos en... avant de, avant aussi de les télé... avant de les importer. Celui-ci ça prend vraiment, vraiment, vraiment du temps. Et bingo, ça finit pas à prendre. Et donc vous voyez comment ça rend sur le sur le tableau. Moi je trouve que c'est quand même assez sympathique. Euh, le GIF j'ai testé c'est pas terrible. Donc, après c'est à vous hein, c'est à vous de voir. J'ai testé à un moment donné c'était pas pas terrible. Vous téléchargez une fois que c'est fait hein, vous téléchargez votre vous téléchargez votre votre vidéo. Hein, là ici c'est une vidéo et vous l'intégrez sur vous sur votre sur votre site web dans ce cas si c'est une, une vidéo en mp4 euh, donc ce qui va se passer euh, vous pouvez l'héberger sur youtube euh, ou et, et, et, ou pour utiliser euh, le, le système d'hébergement de de de rôle de, de pour le faire si votre vidéo n'est pas trop lourde. donc là je pense que c'est un truc en en, en, en 30 mégas hein, etc. je pense d'après ce que j'ai vu vous pouvez le mettre sur, vos, sur le système d'hébergement de, de Bidro. Pareil hein, pour les photos hein, si pour les euh, pour les photos comme on a fait tout à l'heure télécharger un média. Euh, donc là par exemple il y, a, il y a plusieurs médias quand il y a je referme ça pour que vous voyez. Là par exemple il y a plusieurs médias je clique dessus donc voilà il y en a plusieurs donc il vous dit euh, chaque fois où il faut télécharger pour pour chaque média. Ok. Et une fois que c'est fait, vous téléchargez, le, vous téléchargez le résultat. Pareil, ça va être une photo et vous allez l'importer euh, sur, sur votre site. Voilà, c'est juste ça. Ok, euh, j'espère que cette présentation vous a plu. Et euh, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre euh, à, à, à la chaîne YouTube, donc si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube et que vous n'êtes pas, pas encore abonné, euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et parce qu'il bon, voilà, y a d'autres vidéos qui vont arriver. Pour être informé et si vous n'êtes pas euh, non plus inscrit à, à notre formation gratuite pour apprendre à utiliser l'outil Bidoral pour développer votre business, je vous invite vivement à le faire. Cliquez sur le lien euh, de la plateforme pour vous inscrire gratuitement, pour accéder à, à nos formations gratuites pour qui vont vous aider étape par étape euh, pour développer votre business avec l'outil Bidoral. Parce que c'est juste énorme. Ok, ceci dit, on se retrouve dans une prochaine présentation. Ciao, ciao.